Alors, on est reparti pour un Papa tu des enfers, le fameux Mododa 2. Cinquième épisode cette fois-ci. Donc comme vous pouvez le constater, le point de départ a été triché. Et nous allons donc durant toute cette série, euh, certainement nous retrouver dans des cas un petit peu intéressants où nous allons peut-être avoir plusieurs choix possibles. Et c'est là où le joker du Papa tu devrait intervenir. Euh, deux jokers sont prévus pour cette session habituellement. Voilà, comme d'habitude, rien ne change en fait, sauf qu'ici, on va le faire à la libre. Et euh, après on verra, si, si on a l'américaine, on verra bien comment ça se passe. Si je commence à sortir, à, on verra. On s'emballe pas, on reste humble et on respecte les billes. Allez, à tout de suite. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. <rire> Allez, c'est parti. On arrive dans le plein de la 3, ce qui nous permet d'avoir sa dominante. On perd la jaune, mais c'est pas grave. Allez, on ne prend pas de risque. On va mettre la rouge dans le coin, on va essayer de se placer sur la jaune pour un rappel de long. Et réunir toutes les billes dans le coin. Ici, je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Allez. Allez, on recule jusqu'à la rouge. Et on verra bien. OK. Allez, je vais faire un petit point et je vais essayer de mettre beaucoup d'effets à droite pour sortir cette rouge. Évidemment, il y avait le contre, ça c'était prévu. Bon, elle n'est pas très bien sortie, donc c'est pas encore clair. Est-ce qu'on épuise la position Ou est-ce qu'on rappelle Allez, on rappelle Ok les billes sont plus proches que de tout à l'heure donc le rappel est bien, a bien été réussi, on est entré. On est entré, il y a possibilité de... Je vais chercher à prendre de la rouge, ouais, super, super bien joué. Magnifique. Voilà, on ne cherche pas forcément l'américaine. Hein. On cherche à faire quelque chose de joli beau. Allez, on va réunir les billes, donc on va reculer tranquillement. Donc les deux billes sont proches de la petite bande, ce qui n'est pas forcément idéal, mais on ne va pas se plaindre. On va essayer de se placer sur cette rouge. Et rappeler la rouge. C'est toujours pas clair parce qu'on est entre les billes mais bon c'est libre et là il y a une vraie position intéressante pour, il faut que je prenne la dominante d'une des deux billes mais pas trop, voilà, là trop sur la rouge mais suffisamment sur la jaune donc pas d'embrouille. Attention je suis un petit peu loin de la jaune donc je vais simplement lever un petit peu derrière et envoyer le coup habituellement non, ne te masque pas, s'il te plaît. Non, non. non J'aurais dû le voir, ça. Alors, c'est plus intéressant de le faire ici, mais beaucoup trop risqué. Donc, je vais le faire de ce côté. C'est-à-dire je... on donne toujours la primauté, en fait, au, au pourcentage de points réussis. Quoi. Ouh Bon, évidemment, on a tout massacré, mais... On a fait le point. C'est déjà pas si mal. Donc là, les billes sont en train de s'écarter. Qu'est-ce que je fais Ah Voilà un point qui m'intéresse. Voilà un point qui m'intéresse au plus haut point. On va le tracer. Et j'ai envie d'utiliser le premier joker pour ce point qui, ma foi, n'est pas si inintéressant que ça. Parce que là, on a deux possibilités. Et j'aimerais qu'on en parle. Papa, tu triches Oui, mais j'ai le droit. <rire> Donc là, on peut le jouer comme ça. Là, on a presque notre 90 degrés. Donc, euh... Je prends un peu moins de jaune. Voilà, ainsi cette réflexion, elle va faire grande bande, petite bande, grande bande et revenir dans le coin. Pendant que la. Et nous on rebole la rouge, tout va dans le coin. Clairement, c'est ça qu'on doit jouer. Mais moi, je suis tenté de rester dans le tiers et de jouer la rouge. La rouge ici. Donc la rouge, on s'en fout en fait. Mais si le point est bien fait et que je viens ici, moi on peut peut-être obtenir le barrage et les billes. Le problème de ça, c'est que, est-ce que c'est vraiment le jeu ici, dans la mesure où on joue à la libre La libre, c'est les billes dans le coin, hein, pour chercher quelque chose. Là, euh, même si je fais le coup parfaitement, on, on va réunir les billes ici. Donc, ma foi, je ne sais pas trop. Donc, on va quand même choisir euh, l'option qui, est, à mon avis, la plus garantie et que tout le monde va, va accepter de jouer. C'est celle-là, Voilà, plein intégral moins le petit quelque chose qui va nous donner la direction sur la rouge et nous on envoie quoi. J'aurais pu soigner un peu plus l'arrivée de la jaune mais à mon avis c'est pas trop mal. Alors c'est libre. Allez on y va, une petite finesse, pas trop d'effet. En plus je pique et on essaie de l'envoyer un peu pour pousser cette rouge sur la jaune. C'est-à-dire qu'on pousse la 3 ou va la 2. Allez, on se rapproche de l'ensemble. Voilà, pas trop fort. Alors maintenant, on peut bricoler. Donc maintenant, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut obtenir On va essayer d'obtenir quelque chose. Il faut qu'on déborde cette rouge. Il faut qu'on reprenne la dominante des billes. Donc je vais pousser la jaune. Et je vais essayer de traverser en essayant de déborder cette bille rouge. J'ai touché la jaune, hein. je l'ai effleurée, mais je l'ai... Voilà donc on a débordé cette rouge, on est un peu loin, hein. c'est pas très très bien joué mais on va pas, voilà c'est pas grave on lève un petit peu derrière pour ralentir la 2 et on envoie le coup comme d'habitude <rire> et voilà. <rire> Allez c'est pas grave on essaye de se faufiler entre les deux billes c'est pour ça que je on n'est pas obligé de faire ça, hein, mais là c'est juste pour se placer correctement sur l'une des deux billes, voilà, sur la jaune, pourquoi pas. On continue. Allez, cette bille jaune s'échappe un petit peu, donc je prends moins de jaune et je mets de l'effet à droite sur le piqué. Ce qui me permet de, voilà, de compenser sur la bille jaune, tranquille. La bille jaune me dépasse, mais je suis masqué. Masqué mais c'est pas très grave ici dans la mesure où je suis proche de la bande. Mais il ne faut pas mettre trop d'effet. Mais il faut suffisamment l'envoyer pour que, à l'impact de la bande, euh, elle puisse tourner quoi, et aller chercher cette rouge. Donc, tout dépend de la finesse de la 2, il faut vraiment être fin. Enfin, il faut être fin en fonction de l'effet que vous mettez quoi, sur la bille. Voilà. Donc ici, il n'y a aucun intérêt à jouer dans le long. Donc, on va essayer de rappeler cette rouge, on va essayer de créer un barrage. Ouais, mais alors là, s'il n'y a pas la mesure, ça arrive sur la jeune. enfin ça arrive sur la 3 à chaque fois. Attention, on est en train de perdre le tiers, danger Donc là évidemment on va le faire en une bande, hein, mais j'étais en train de réfléchir euh, ce qu'on allait obtenir le coup d'après. On va essayer de ne pas se masquer surtout, ça me paraît être ça le, le danger. Donc très fine, pas beaucoup de rouge. Et on essaye de déborder, voilà. Bon je suis masqué, j'avais dit pas masque. J'avais dit ne te masque pas, j'avais dit. Bon ben là on est masqué. je suis masqué. Alors là je vais le garantir, hein. c'est-à-dire que je vais prendre beaucoup de jaune. Là, je prends beaucoup de jaune pour garantir le point et en espérant une dominante sur la rouge. Ouais super. Alors la dominante je l'ai, hein. mais je suis trop loin quoi. Donc pareil hein, pour compenser cette distance qui est trop grande, on va lever un petit peu derrière, tranquille. Voilà, on se positionne, c'est comme d'habitude en fait, sauf qu'on lève un petit peu derrière. Et vous envoyez le coup comme d'habitude donc là j'ai fait un rétro ce qu'on appelle un, un rétro par l'arrière ce qui me permet en fait euh, <rire> en théorie de garder la dominante donc là j'ai perdu la dominante des billes on va très vite traverser ici pour essayer de reprendre les billes soit par un, un, petit, un, un petit piqué ici pourquoi pas mais si je déborde de trop ça sera un rappel de bande de la jaune on va voir Ouais, le piqué est intéressant là, parce qu'on peut récupérer la dominante des billes. Allez, je suis pas très bien placé, mais voilà. Donc on colle la 2 à la 3, ça c'est la règle. Hein. Et on prend la dominante des billes, c'est parfait. Allez, les billes sont collées, on va essayer de s'amuser un petit peu. Donc là, je veux me rapprocher de l'ensemble, donc je mets du bas. Tranquille. Allez. Là j'aimerais bien déborder cette rouge. Mais euh, j'aurais dû prendre plus de rouge avant en fait. Comme quoi hein, chaque point est, un, est, est important et à réflexion. Donc on, là on va pas prendre de risque. On va se positionner sur la jaune. Même si je ne suis pas à ma main ici. Je suis en train de perdre. Je joue mal là, hein, parce que je suis en train de perdre la dominante. Allez, je vais pousser cette rouge. Je me positionne sur la jaune pour faire un piqué le coup d'après. Parce que là, je suis en train de perdre la dominante débit, putain. C'est trop con. Et là, petit piqué pour venir ici. Allez, bon avant Et la rouge s'échappe. Alors là, c'est une espèce de masse écoulée, je, je, je coule la jaune en fait, pour la rapprocher de la rouge. Voilà. Ouh. Et là, on vient d'attraper la ligne, c'est pas la petite ligne, puisque la petite ligne, ça se joue là, c'est plus une espèce de, de ligne intermédiaire, on va dire. Mais on peut s'amuser. Oui, c'est envoyé comme un sac, ça. Allez, là, il faut que je me rapproche de l'ensemble, donc pas d'embrouille. Je vais... Là, j'aurais dû me placer sur la rouge pour la rappeler. Comment je peux faire, là Parce qu'il faudrait que je récupère, en fait, la dominante. Là, c'est une bêtise, je pense. Mais il faut que je récupère la dominante de la jaune. Voilà. Pour regrouper de nouveau l'ensemble. Mais, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je domine les billes. Voilà. Allez, on... on pousse cette rouge, on se positionne sur la jaune. Alors là, c'est une vraie bêtise parce que bon, ma, po ma position... J'aurais dû faire un papa, tu triches, sur celle-là. J'aurais dû utiliser un joker. Bon, c'est mal joué parce que je ne me suis pas bien positionné sur la jaune et en plus, euh, je n'ai plus euh, la dominante de la rouge. Donc la cata. Donc ici, rétro dans la finesse. Rétro, euh, qu'est-ce que je raconte Retro par l'arrière. Il faut que je récupère cette dominante de rouge. Absolument. Ça va prendre plusieurs passes. Ah, ça va perdre. Ah, attendez, on a peut-être une autre option qui se présente à nous. Voilà. Allez, on déborde cette rouge. Suffisim... Suffisamment pour. Hop, hop, hop C'est un coulé ou c'est pas un coulé Qu'est-ce qu'on fait quand on, doit... quand on a un coulé à faire Eh bien, on... on nettoie les billes. Voilà. Vous vous souvenez donc vite fait quoi, vous prenez le bleu, voilà, tac, hop. Hors de question de buter sur ce coup. On ne veut pas buter sur ce coup. Voilà, vous faites ça, ça prend 10 secondes. Voilà. La une et la deux, hein. pas la peine de faire la 3. Nous, ce qu'on veut, c'est juste éviter le butage. Allez. Donc là, faire le point, éviter le masque, garder la dominante. Faire le point, éviter le masque. Garder la dominante, c'est gagner. Super, ça se passe pas trop mal. Allez, on est encore trop loin de cette petite bande, il faut qu'on se rapproche. Comment on va faire On va peut-être pousser cette rouge finalement. Et se positionner sur la jaune. Attends, ne joue pas trop vite celui-là. Tant pis, main droite. Je me positionne sur la jaune. C'est un peu écarté, mais bon... Pas grave, on a la place là, on peut la faire euh, faire trois. Voilà, moi ce qui m'importe c'est d'arriver correctement sur la rouge ici pour, pour prendre sa dominante et être assez proche, après la jeune elle peut faire le tour, elle, elle a la place. Bon ben mal arrivé sur la rouge, mais ça va, c'est pas très grave, mais bon quand même ça aurait pu être mieux se passer quand même. Allez la finesse de rouge, on se positionne sur la jeune. <rire> on a encore un piqué des enfers à jouer. Allez, là on cherche pas à comprendre, il faut faire le point et dominer cette rouge. On était proche de la bille, c'était délicat de l'envoyer. Mais là, attention, hein, attention, encore une alerte, on est en train de perdre le tiers. C'est dangereux ce que je fais mais je vois pas quoi faire d'autre, voilà. Allez, piqué à rentrer, écoutez, piqué à rentrer. Je vous en ai parlé dans une des vidéos, la précédente. Et, euh... Et donc, on va le travailler ensemble. Oui, je voulais déborder, cette rouge, c'est fait. Est... <rire> bon, il n'est pas bien exécuté, ce... Mais au moins, on déborde cette rouge. Et ça, et ça se fait bien plaisir. Je suis beaucoup trop loin. Il faut que je le joue à droite. Allez. Donc ici, on va faire un rétro coulé, Vous vous souvenez hein. Voilà, j'arrive tranquillement. Clac. Bim. Voilà, ça me permet d'avoir un contrôle des billes. Et surtout, de garder cette fameuse dominante sur la bille jaune. Allez. Est-ce qu'on est qu fait le fou Ou est-ce qu'on assure Ah Deuxième joker. Alors celui-là aussi, c'est un point qui m'intéresse. Deuxième joker. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. <rire> Allez, moi, bon, il est pas si facile que ça, finalement. Parce que contorsionniste, man. Est-ce que c'est le bon choix ouais, Je suis masqué le coup d'après. Hein. Je pense que c'est un coup difficile, quand même. Mais bon, il y a moyen, là il y a quelque chose d'intéressant, encore une fois je suis mal placé, mais euh, je pourrais le jouer en bande avant hein. mais mais le massé, moi j'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle ici, même si je suis mal placé, je pense pas que je pourrais obtenir mieux avec une bande avant quoi. Là, voilà, je me questionne, est-ce que, est que je déborde cette jaune Est-ce que je fais un petit point et que je me place sur la rouge Ça me paraît être le plus judicieux, un petit point je me place sur la rouge, mais je suis loin des billes quand même. Allez, ici, petit, euh, avec un peu de chance. Voilà, je l'ai joué fort exprès pour décoller la rouge. Maintenant, il faut que je me rapproche des billes. Là, on n'a rien pour le moment. On se rapproche des billes. Vous le savez, hein. On joue en bas pour se rapprocher des billes, comme ça on arrive doucement. Et puis ça nous permet d'envoyer fort surtout. Allez, avec un... là, si je ne fais pas le sac, il y a moyen. J'ai fait le sac. Je positionne sur la rouge. Allez, contre sur ma bille. Ça voyage, madame. Hein Donc la rouge va ici. Donc... Est-ce que je me positionne sur la jeune, Sachant que je ne peux pas réunir les billes. Là. Même si, je pourrais réunir les billes ici, mais à mon avis, je serais masqué ou mal positionné derrière. Donc, ça paraît plus judicieux de se dire, euh, je lâche la, la pseudo soi-disant américaine et je me positionne sur la jeune. Voilà, je suis encore trop près. Ça devrait le faire. Voilà. Toujours ce truc de l'arrière. Hein. Moi, j'adore ça. Ça permet d'avoir les dominantes des billes en fait. Ici pas trop fort, sinon la rouge elle va voyager. Ouh alors là oh, c'est collé madame Moi bon, c'est mal joué oh là là, c'est très très très mal joué. Je, vous voyez l'erreur là, là que j'ai faite, c'est que je ne suis pas venu voir. Je ne suis pas venu voir dans quel état étaient les billes, si on était collé, s'il y avait la place. Du coup, je me suis pré précipité, j'ai joué vite, grand classique, quoi, j'ai envie de dire. Du coup, je suis obligé de faire un truc. Voilà, quoi, super. <rire> bon, on a fait le point. Oh là là, cette chance incroyable. Faites voir. Non, ça va, calmez-vous. Ça va, ça va, ça va. Allez, on va quand même essayer de récupérer ça. Oh là là là. Ça se dégrade. Puis on n'a plus de joker. Allez, placement sur la rouge. Je mets un peu d'effet contraire. Ouhou Quelle finesse de uff On respire. Euh, finesse extrême de rouge. Je l'ai appuyé un peu pour se donner un petit peu de... Pour respirer un peu, arrêter d'être de jouer en apnée comme ça. Bon, bah écoutez, je les aime pas ces points, mais il n'y a que ça à faire. Ouais, mais là, j'ai un mauvais rapport de force sur la rouge. Pour la faire rentrer c'est compliqué. En fait j'ai mal placé en fait. La jeune, voyons. Ah si la jaune. Je m'aviez pas dit la dernière fois que j'aurais pu rappeler je sais pas quoi une bille ça y ressemblait dans la jeune, Voyons. m'intéresse ce point. Ah punaise ah, mais je peux même pas le tracer c'est la fin. Bon bah c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin 90 degrés. C'est peut-être la fin on va voir si on peut ramener cette jeune dans le coin et pourquoi pas. Je mets de l'effet à droite comme ça elle va tourner. Moi, je vais essayer de me placer pas trop loin de cette fiche rouge. Non, pas du tout. <rire> Alors là, c'est la punition. Ah, ouais, super. Combat dans l'œil, hein, Popeye. Bravo pour les chaussures. Bon, bah, écoutez, c'est bientôt la fin. On va, on va finir cette série. Je vois pas comment je peux. Je peux essayer de garantir un point ici. Là, tout est difficile. Hein. Tout est difficile, on va quand même faire le deux bandes là. Voyons. Tac, tac, tac. Allez. Ici. Un petit peu d'effet à gauche pour vraiment dire j'en mets. Pour être sûr de ne pas mettre du contre-effet, puisque on a vu ensemble que j'avais encore un souci sur l'impact. Ok vous croyez qu'on peut sauver ça Parce que là, en plus, j'ai une double mission. C'est qu'il faut que je récupère ce tiers là Il ne faut pas que j'aille là-bas. Parce que là, on pourrait jouer ici. là. Grave. Là, tu joues la rouge. Paf Il y a tout qui vient ici. Ouais, c'est le jeu de faire ça quand même. Il ne faut pas déconner. Voyons. Ah, si ça marche, je recalibre la caméra. Pour que... Ouais, non, j'ai mal touché là. Allez, double la rouge. Si, bon c'est raté. Allez, donc euh, voilà ce premier acte terminé. On va revenir sur le premier joker utilisé et faire la deuxième option. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. <rire> donc, j'avais pris la première option, c'était celle-ci. Rappel de long, garantie, ça s'est pas trop mal passé d'ailleurs. Voyons la deuxième option. La deuxième option ici était de rester dans le tiers. On va voir. Mais ça s'est si bien passé tout à l'heure que je ne sais pas, à mon avis c'est une bêtise. Donc rester dans le tiers, ça veut dire jouer la rouge, venir se placer ici sur la jaune. Franchement, si ça se passe bien, on a les billes. Donc après, on peut éventuellement faire un passage, rétro passage, reprendre la dominante et après retourner sur la petite bande. Ou si ça se passe moins bien, faire un rappel dans la longueur. Donc au final le rappel dans la longueur il est déjà placé. Je pense pas que ce soit vraiment un bon plan, mais bon on va y aller parce que s'il si faut qu'il soit parfaitement exécuté, est-ce que c'est le bon plan quoi Bon ben alors là, heureusement que je l'ai envoyé fort sinon c'était le masque. Bon mais ben du coup, c'est pas super comme position parce que les billes si on doit faire la comparaison du point précédent, on se rend compte que les billes ici sont beaucoup plus écartées que tout à l'heure, donc c'est peut-être pas le bon choix. Je propose de le réessayer, mais ça demande, voilà, ça demande trop de précision, c'est pas bon, ça ne va pas, ça ne correspond pas à ce qu'on recherche, en tout cas à la libre quoi. Le point il peut être intéressant si on joue au tiers je pense, un truc comme ça là, là c'est trop dur. Enfin, trop dur. Quand il y a une solution plus simple, il faut choisir la solution la plus simple, de toute évidence. Parce que voilà, là, on n'arrive pas à s'en sortir. On hein. n'y arrive pas. Il hein. n'y a pas moyen de de récupérer ce tiers. Allez, laisse tomber. Non, bon, écoutez, ce, ce premier papa tu triche. Ce, ce premier joker utilisé, de toute évidence, hein, a mis en lumière ça. Donc, euh, euh, donc, voilà, on est revenu sur le premier... Papa, tu triches, il faut qu'on revienne sur le deuxième maintenant. Mais alors là, je ne m'en souviens plus du tout. Papa, tu triches Oui, mais j'ai le droit. <rire> donc, deuxième joker, ici, effectivement, j'ai opté pour le piquer. Alors que j'avais dit qu'on pouvait, qu'il y avait une deuxième option ici, c'était donc ce fameux... Ah oui Ce fameux coup ici, là, en fait, en passant par la bande. Donc, c'est un rétro dans la finesse de la jeune. Pourquoi finesse Parce qu'on ne veut pas qu'elle aille trop loin. Mais en même temps, si elle est trop fine, elle va rester dans cette zone. Donc, on n'aura pas la dominante débit. c'est certain. Si on a la dominante débit, ça sera dans ce sens-là. Donc, naze. Enfin, ça dépend comment ça se passe. On va essayer. Et c'est peut-être un bon plan. Parce que le piqué, franchement, tout à l'heure, j'ai galéré pour le faire. Parce que je n'étais pas... pas à l'aise. Et pourtant, il est à ma main, mais c'est un peu loin. C'est un peu loin. Allez, on va le faire comme ça. Donc ici, en fait, on va passer par la bande, parce que je pense que direct, je massacre tout. On va passer par la bande, donc, du coup, pas trop de billes. Et pour le garantir, ce, ce rétro, je vais mettre un petit peu d'effet contraire, mais vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc là, on... c'est la... la pire config. On est... On est en éventail. Et, et de toute évidence, on, on s'éloigne de, de. Là, on va perdre le tiers. On va le refaire. On va le refaire parce que peut-être qu'il était mal exécuté ce point. Voyons. Une dernière fois. C'est simplement pour voir en fait ensemble si les choix sont les bons. C'est tout. Mais hein. je pense qu'apparemment. Vu comment ça se passe là Apparemment, mes premiers choix étaient plutôt les meilleurs. Le piqué, là, il était dangereux. C'est-à-dire que tu peux rater le point quand tu fais le piqué ici. Mais par contre, ça te garantit... Euh... C'est un risque qui vaut peut-être le coup parce que derrière, tu as plus ou moins les billes. Quoi. Là, avec ce, ce rétro, je vais voir. Allez, peut-être qu'il faut lever un petit peu derrière. Je ne l'ai pas levé tout à l'heure. Un petit peu d'effet contraire, on a dit. Et ouais, Mais cette jeune ne passe pas devant moi. Alors, est-ce que ça se passe mieux là Oui, on peut peut-être espérer quelque chose. Soit je fais un placement sur la rouge, je rappelle en deux bandes ici, soit je traverse tout de suite. Et franchement, la traversée me paraît difficile. Donc, on prop... ne va pas prendre de risque. On essaye de se placer sur la rouge. Pour la placer, le cou... pour le voilà pour le... Pour le jouer le coup d'après. Oh, Puis qui est rentré là Non, on laisse tomber. Allez, on la rappelle en trois bandes. Tranquille, sans effet. Quantité de billes. Et nous, on essaye de rester pas trop loin de la jaune. Oh, je suis trop loin des billes. Ah Un point que l'on connaît. Et on a dit tout à l'heure que ça valait pas le coup de jouer dans le tiers, qu'il fallait rappeler si on était dans cette position. On est dans cette position. Incidence, réflexion, attention, si je joue pleine bille, je vais sur la grande bande. Donc, un petit peu moins de jaune pour la rentrée de cette dernière, n'est-ce pas Allez, un petit peu moins jaune, je vais arriver fort sur la rouge, donc on va se calmer immédiatement, on va mettre du bas, mais pas trop, parce qu'on n'a pas envie de tout. Attention, il faut garder cette dominante sur la rouge, il faut pas qu'elle aille trop loin. Il faut peut-être envoyer le coup là, madame. Voilà. Alors là, ça, vous savez ce qui s'est passé là Je me suis inquiété pour la rouge. Et du coup, inconsciemment, voilà, mon subconscient a dû dire, vas-y, mollo, parce que sinon, la rouge, elle va s'en aller. Du coup, tu vas rappeler une bille alors que la 3 s'en va, c'est nul. Mais là, c'est encore pire. Ce qui vient de se passer, c'est le pire. Donc, je, donc euh, tâchons de récupérer ça. Mais ça, pour moi, ça, c'est trop difficile. Quoi. Ça, ce sont des points. Là, je veux faire le point, hein, rien d'autre. Mais là, déjà, il faut que je le joue main droite. Loul Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse là À part jouer une bande Une bande avec main droite Allez Une, une bande moins droite On y va, hein, c'est quantité de billes hein. Moi j'y vais sans effet Enfin en tout cas j'ai l'impression de ne pas en mettre Oh non mais voilà Bon écoutez, on va s'arrêter là on a fait nos deux papas tutriche. De toute évidence, si on doit faire un résumé, on verra sur le plan comptable en post-prod ce que ça a donné. Parce que j'ai pas du tout compté les points. Mais je pense que de toute évidence, les premiers choix ont été les meilleurs. Le premier papa tutriche qui a été tracé, de toute évidence, c'est le plus sécurisé. Il faut juste envoyer le coup. Voilà. Donc, euh, et on garantit la rentrée quand on ne fait pas le sac, on garantit la, la rentrée de la 2, pas comme là. Et sur le deuxième coup, effectivement, le piqué était un coup risqué, mais qui derrière nous facilite les choses grandement. Quoi. Parce qu'on a fait, je pense, une belle petite série derrière, je ne me souviens plus. Mais voilà, quoi. donc voilà le principe du papa tu triches. Évidemment, je vous invite à laisser des commentaires. Comme d'habitude, vous savez que je réponds à chacun et chacune d'entre vous. Et pour ceux qui veulent s'essayer à ce fameux « papa tu triches », eh bien, pourquoi pas le faire à deux Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que vous vous accordez en fait des espèces de jokers, sauf que là, vous n'allez pas vous prendre trop la tête, vous replacez les billes. Pourquoi pas vous voyez Approximativement, quoi, en disant Ah, là, j'utiliserais bien un joker parce que j'ai soit cette solution, soit cette solution. Et comme tu es en partie, tu vois, que tu comptes les points, euh, juste pour voir si euh, après tu fais 3 points, euh, l'autre solution t'en fait 20, bon, mais toute évidence. Voilà, si le coéquipier est d'accord, si vous jouez entre partenaires, hein, si vous vous tirez la bourre, laisse tomber, ça passera jamais ça. Mais si vous êtes entre partenaires, bon ça suffit, ouais, ça suffit, je parle depuis trop longtemps, le béco, et je vous donne rendez-vous donc pour la rentrée de cette saison 5 au mois de septembre, et, euh, Voilà, Et en espérant que, que tout se passe pour le mieux. Bonne fin de vacances à tous, le béco.